Bonjour, je me présente, je m'appelle Marine, je suis étudiante à l'IUT Génie Chimique. Donc je vais vous présenter une expérience. Nous avons deux chamallows identiques. Si j'en mets un dans cette machine avec une pompe à vide, qu'est-ce qui va se passer Nous allons voir ça tout de suite. Comme nous pouvons le remarquer, le chamallow qui est dans l'enceinte dans a triplé de volume, alors que celui qui est resté à l'air libre est totalement normal. Si j'arrête donc la machine, est-ce que ça va garder sa, sa taille Nous allons voir ça. Comme nous pouvons le voir maintenant, le chamallow est tout rabougri par rapport au chamallow resté à l'air libre. Si vous voulez comprendre ce phénomène, venez à l'IUT Génie Chimique.